Vous écoutez Radio Panique. Voilà, je suis accompagné de Benji Lali, je ne me trompe pas, et aussi de Chabot, Chabot, Bénédicte. Ouais, ouais. Chabot Bénédicte. Alors, euh, samedi, vous faites un concert, c'est bien ça À 20h30, oui. Ah. À la Roseray. Ah, okay. Alors, tiens, euh, j'ai un peu été voir votre Instagram. Euh, donc, euh, comment s'est fait votre, votre rencontre en fait parce que c'est quand même deux, deux univers de musique différents, je trouve. Euh... <rire> euh, bah, on, est, euh, bon, on est un couple dans la vie, hein, donc, euh, voilà, on s'est rencontrés euh, en travaillant, on est tous les deux comédiens euh, au théâtre, et on a fait euh, des pièces ensemble, et des comédies musicales, et puis euh, voilà. <rire> et on a un univers euh, musical différent, on a un parcours différent, mais on aime euh, de temps en temps faire des choses ensemble. Voilà. Donc là, c'est votre premier duo, trio ensemble, c'est ça euh... On a, on a déjà fait quelques concerts ensemble, notamment pendant le confinement. On a, on a fait un, un concert en visio, on a déjà fait des concerts ici. Là où on, on est dans cette salle aujourd'hui, c'est le Bisou où on répète. Euh, on a déjà fait un co ensemble. Et je crois que ce qui nous unit, notre amour de, de, de couple, mais c'est aussi la, notre passion de la musique et de la chanson française en particulier. C'est ça qui nous réunit surtout, même si on a des univers assez... Euh, pas éloignés, mais différents, très contrastés, je dirais. Alors, vendredi donc vous êtes à la retrait à partir de 20h30 samedi, samedi pardon, samedi à partir de 20h30 euh, qu'est ce que vous avez justement proposé au, au public euh, dans quelle ambiance sonore euh, comment ça va être ça combien de temps ça va durer euh... Ah, euh, je pense que ça durera environ une heure et demie. Ça va commencer par mes chansons, je crois, on n'a pas encore tout à fait, mais je crois que ça sera ça. Moi, je, comme je suis seule et qu'ils il sont deux, et en plus, ils sont deux, mais on dirait qu'ils sont dix. Euh, <rire> voilà, euh, moi, c'est des chansons, euh, c'est de la chanson française avec euh, parfois des, des, des bricolages, j'ai une loupe, j'ai des instruments. Et puis voilà, parfois, c'est tout, tout simple piano voix, guitare voix. Euh, et euh, bah on va proposer euh, des nouvelles chansons, donc c'est un petit peu comme voilà pour nous, c'est une petite sortie de résidence, enfin de travail. Et euh, Valérie va prendre un univers un peu plus, euh, ouais, un peu plus fourni euh, avec des guitares, qu'est-ce que tu dirais dire Un peu d'inspiration, parfois jazz, parfois rock, un peu. Voilà, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Je sais pas, vas-y, tu peux. Moi, j'aurais juste envie de rajouter que ce qui est, ce qui est un peu euh, exceptionnel dans cette euh, formule-ci, euh, enfin, je veux dire exceptionnel, qui, extraordinaire, qui sort du, de l'ordinaire pour nous, c'est qu'il y a eu tout un travail avec euh, la commune Ducle. On a été subsidié par la commune Ducle, d'ailleurs, je, je, les, je les cite au passage, par la culture. Euh, on, a, on a créé un atelier d'écriture. Une séance de où on a pu rencontrer des, des habitants, et on a aussi envie de, de pas faire participer, faire participer le public le jour du concert mmh. en créant une chanson en live avec eux, paroles, le public, c'est ce le public qui va créer les paroles, et nous on va, on, on, a, on a créé une <rire> musique et on va faire chanter le public aussi, donc ouais. ça, ça risque d'être assez marrant. Non, ouais, une grande première, grande première ça. Ouais, on a et comment, justement, comment vous êtes venu cette idée de faire participer les gens en fait bah, Il faut toujours trouver des idées pour dire ok c'est original, comment est-ce que vous allez inclure les gens dans votre travail par rapport à la commune, par rapport... Euh, voilà Et on s'est dit mais oui c'est vrai au fond, pourquoi pas, euh, nous on est nouveaux habitants là-bas et puis on s'est dit pourquoi pas rencontrer les gens de manière un peu plus profonde et, euh, et puis pff, voilà trouver une forme... Euh, j'ai eu cette idée de, de, de, de cadavre exquis parce qu'on avait fait ça en fait simplement à une soirée avec des copains qu'on avait trouvé ça chouette et puis on s'est dit mais pourquoi pas faire ça en concert et euh, on verra ce que ça donne. Écoutez, je peux, je peux vous souhaiter que bonne chance. Alors par contre, euh, Bénédicte, non, je, Bénédicte Chabot, excuse-moi, Bénédicte Chabot sur ta page. Instagram. Donc, on peut retrouver les titres Une voix douce, Over the Rainbow, ce jour-là, ta tête, il pleut et all you need. Donc, sur Soundcloud. Euh, voilà, suncloud.com Et pour toi, Benji Lali, euh, la rentrée, il me semble que tu l'as chanté tantôt. Oui, la, oui. Ouais, tu l'as rentrée, tu, tu l'as chanté. Il y a la rentrée des amours et le presque de gien. C'est ça, presque ah, le de gien. Je suis en train d'un peu de loucher, là, chose à vous. Avoue. <rire> donc, on vous attend samedi, samedi. À 20h30. samedi, 20h30 pour les auditeurs de Radio Panique. À la roserie voilà. <rire> On a des places à offrir aux auditeurs de Radio Panique. On a deux fois deux places à offrir en téléphonant au 0497 17 80 67. Qu'est-ce que je fais bien la pub quand même Ah bah oui, mais on, va espè on espère qu'ils appelleront. Là, ah, mais franchement, je, je passe un très très bon moment entre vo en votre compagnie et je ne peux vous souhaiter qu'un très très bon concert. Merci beaucoup. Merci.